Bonjour euh, madame la commissaire, on débat sans fin de l'utilisation des pesticides et des modes de production agricole plus ou moins vertueux. Mais au final, que réclament les consommateurs Donc, Le droit de savoir ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, n'importe quel produit alimentaire affiche de façon claire la présence d'allergènes, même pour les plus simples traces. Cet exemple devrait être généralisé à d'autres substances. Les éléments connus de la stratégie de la ferme à la fourchette semblent indiquer une volonté de la Commission de privilégier une meilleure information des consommateurs. La dose ne fait pas le poison, Madame le Commissaire. Les consommateurs sont en droit de décider de manger ou pas des substances chimiques. C'est pourquoi nous pensons qu'une meilleure information des consommateurs européens passe par l'affichage des pesticides utilisés dans les informations nutritionnelles, les étiquettes de leurs produits, Information valable pour la chaîne complète du produit alimentaire et quel que soit le dosage du pesticide. La Commission serait-elle prête à agir en faveur d'un tel étiquetage